Comme chacun le sait, au Gabon comme ailleurs, les femmes constituent aujourd'hui, comme hier, un maillon essentiel dans la vie de la société, un maillon incontournable dans toute approche de développement durable. Par leur engagement quotidien, mais aussi parce qu'elles donnent leur vie, elles contribuent à l'éducation, à l'encadrement et à l'épanouissement de la société qu'il s'agisse de la femme rurale ou de la femme urbaine, qu'elle soit mère au foyer, professionnelle engagée, agricultrice, elle participe du développement et de l'équilibre de nos sociétés. C'est conscient de tout ce qui précède, et bien plus, que le président de l'État, son Excellence Ali Bongo Ntimba, appuyé par son épouse Sylvia Bongo Antiba, a appelle la garantie des droits de la femme un acte essentiel de sa politique. Qui me soit donc permis, pour conclure, de réaffirmer ici ma détermination personnelle, ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement de la République, à œuvrer davantage à la promotion d'une société d'égalité des droits et d'équité qui favorise les palissement de la femme. Bonne fête à toutes les femmes. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie.